Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et qui va vous aider à lever des blocages que vous avez dans l'apprentissage des langues, euh, des croyances limitantes que vous pourriez avoir, que ce soit euh, que vous appreniez l'anglais, l'espagnol ou n'importe quelle autre langue. Et euh, vous verrez, je vais vous donner un exercice pratique à la fin de cette vidéo euh, qui va vraiment... Euh, révolutionner votre apprentissage des langues. Il faut le dire, on va parler sincèrement et pas et pas que l'apprentissage des langues en fait dans votre vie de tous les jours aussi. Si vous avez des d'autres blocages qui vous empêchent d'avancer, eh bien c'est un exercice vraiment très simple qui va vous aider à faire péter tous ces, euh, tous ces, toutes ces croyances qui nous empêchent de d'avancer. Dingle Alors, juste avant de vous partager cette petite histoire qui m'est arrivée, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou juste ici, qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue Donc aujourd'hui si euh, vous êtes bloqué dans votre apprentissage, que vous stagnez que vous n'arrivez pas à progresser, en fait pour moi il y a deux raisons, l'une ou l'autre ou peut-être les deux c'est que soit euh, vous n'avez pas euh, la méthode, vous ne savez pas comment organiser votre apprentissage des langues et euh, ça c'est ce que je vous en parle un peu dans d'autres vidéos, d'ailleurs je vous en parle dans celle-ci et on en parle également euh, c'est tout l'objet en fait du marathon d'anglais, donc la formation pour parler anglais en six mois et la deuxième Deuxième raison pour moi, c'est que il y a des blocages, euh, il y a des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Et ça c'est un truc dont on parle jamais. On a, euh, parce qu'on vous parle souvent, euh, voilà, il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre du, des mots de vocabulaire, etc. C'est très bien, mais il y a des choses qui sont vraiment euh, à l'origine de de, de, de, du fait que, que l'on stagne, et eh bien ce sont des traumas, par exemple des traumas qu'on a gardés de l'école ou, ou d'un prof euh, qui nous a dit quelque chose et ça je le vois à chaque fois à chaque fois que j'ai des, des, des potentiels élèves, que je reçois des appels de candidature pour le marathon d'anglais, et eh bien à chaque fois peu importe l'âge de la personne la personne va me dire, eh bien à l'école c'était comme ça, euh, ce prof m'a dit ça, euh, je suis nulle, je... voilà, il y, y a toutes ces phrases qu'on s'est répé qu répété ou qu'on nous a dites, euh, comme je suis nul, je suis pas fait pour les, pour les langues, j'ai des mauvaises notes, etc. Et tout ça, en fait, c'est des phrases que euh, là, j'ai envie d'écrire là, d'ailleurs, ça affiche ici, et de barrer cette phrase, je suis nul, parce que, comme je dis tout le temps, mes élèves, en fait... Non, on n'est pas nul, on est débutant. Si on n'a pas la bonne euh, méthode, eh bien vous pouvez être débutant tout votre, toute votre vie. En fait, regardez, c'est comme si euh, vous alliez, euh, vous démarriez un nouveau travail et le premier jour, il y a quelqu'un qui est avec vous ici pour vous former et au bout de quelques heures, cette personne vous dit « Non mais, t'es complètement nul !» Et qu'est-ce que vous allez lui répondre ?« Bah, écoute, c'est mon jour de formation aujourd'hui, donc c'est normal, je, suis en je, je débute, j'apprends. Comment euh, c'est possible que je sois nul ?»« Non, je suis pas nul, je suis en train d'apprendre, je suis débutant. » Et euh, cette histoire qui m'est arrivée, on y vient, c'est, euh, vous savez, pendant cette période de confinement, euh, il y a eu plein de défis qui tournaient. Euh, et j'adore relever les défis. Vous savez que je m'en, <rire> si vous me suivez sur Instagram, euh, je m'en donne un au moins à relever par mois, euh, que ce soit dans, dans plein de domaines de, de, de ma vie, des étapes qui me font peur pour me sentir avancée. Et en fait, euh, pendant ce confinement, on m'a donné un défi sportif, parce que c'est souvent ça qu'on m'envoie, euh, c'était de, euh, de faire 19 pompes. Alors... Vous allez me dire 19 pompes, ouais bon c'est pas énorme, c'est pas fou comme défi. Euh, moi j'ai pris comme un défi parce que ma limite, ma propre limite, elle était à 10. Pour moi je sais que je sais faire 10 pompes, au bout de la dixième je suis à plat, j'arrive pas à en faire plus. Et Je me suis dit bon je vais relever le défi mais euh, bon je vais, je vais pas y arriver parce que ma limite c'est 10. Et finalement j'ai relevé ce défi, j'ai fait ces 19 pompes jusqu'au bout. Il faut avouer que les deux dernières, c'était hyper tremblot tremblotant, euh, c'était pas simple, mais je l'ai fait. Et en fait, là, il y a une limite qui s'est euh, levée, ça m'a rappelé euh, une leçon euh, que je voulais partager avec vous, c'est que, eh bien, on est capable d'aller jusqu'où on a posé notre propre limite moi ma limite c'était 10 pompes alors qu'en fait je suis capable d'en faire 19. Aujourd'hui ma limite a augmenté. Et au lieu de se mettre des phrases comme ça euh, qui parce qu'on se limite nous-mêmes, on se limite nous-mêmes nous pour avoir euh, des, des pour aller plus loin en fait, c'est exactement la même chose dans les langues quand vous dites que vous êtes nul, que vous y arriverez pas, que vous avez pas de mémoire, que euh, de toute façon vous êtes trop vieux, c'est trop tard. Enfin je je sais pas, j'ai pas le temps tout ça. En fait, c'est juste des limites qu'on se met euh, nous-mêmes si vous voulez vraiment euh, réussir à avoir des résultats, et eh bien il faut réussir à faire sauter toutes ces limites. Et euh, l'exercice que je voulais vous donner en fin de cette vidéo, et eh bien c'est euh, la méthode, comme j'appelle, la méthode sur i euh, Mettez-vous en position sur I4, ça veut dire que vous allez observer, vous allez être comme ça, à regardez. Euh, c'est que vous allez prendre une feuille de papier et pendant 7 jours, ou, ou votre smartphone, et pendant 7 jours, vous allez vous observer vous-même, vous allez faire attention à tout ce que vous allez dire, à par exemple, toutes les phrases qui vous limitent. Si par exemple, vous dites, vous démarrez une phrase par « Oui, mais moi, je, euh, je ne peux pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. » Ça, c'est vraiment l'indicateur, le « mais ». Au début cette phrase, écrivez cette phrase sur votre, smartphone, sur votre smartphone ou sur une feuille. Et je peux vous dire qu'à la fin des 7 jours, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de croyances limitantes, de, euh, de phrases qui vous empêchent parce que les mots sont vraiment hyper importants. D'ailleurs, je vous ferai une, euh, la semaine prochaine, je vais vous partager une vidéo euh, en vous parlant de ça, du pouvoir des mots et comment euh, ces mots saccagent encore une fois votre apprentissage avec une autre anecdote. Euh, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si là tout de suite vous avez déjà des phrases que vous répétez souvent. Dites-moi dans les commentaires, partagez euh, avec nous ce qui vous empêche et qu'est-ce que vous pouvez faire pour enlever ces blocages, pour euh, avancer et pour avoir des résultats. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Ça m'aidera à rendre cette chaîne encore plus visible et à aider encore plus de personnes avec l'apprentissage des langues. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.